Salut les résilients et bienvenue sur Facts and Résilience, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. Bon, il est temps qu'on parle d'un sujet à la mode. Un peu trop en fait. Les vêtements. La mode produirait 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an en faisant la seconde industrie la plus polluante du monde. Alors qu'il devient primordial de baisser les émissions en question, ne serait-il pas urgent de changer de style Celui-là. Alors comment faire le tri dans toute l'offre de vêtements et trouver un idéal entre éthique, bas carbone et esthétique Cette vidéo risque d'être un peu clivante. Partagez ce que vous pensez des propositions en bas dans les commentaires. Vous commencez à connaître le refrain. S'il a de gros volumes de gaz à effet de serre, c'est qu'il y a énormément d'énergie en jeu. Et comme d'habitude, l'industrie du vêtement fait intervenir notre cher ami... Le pétrole Mais quel succès Dans le cas de la mode, on en trouve dans toutes les phases de production. Par exemple, le coton, en plus d'être une plante très gourmande en eau, environ 20 mille litres d'eau par kilo, consomme également 25% de tous les pesticides du monde. Et les pesticides sont faits avec quoi Bingo Bien sûr, la grande majorité des fibres végétales sont cultivées en agriculture conventionnelle. Tracteurs et autres machineries carbure au pétrole. Et finalement, le coton est rarement filé, tissé, assemblé au même endroit, ce qui implique beaucoup de voyages autour du monde. Bref, le vêtement actuel, c'est beaucoup de pétrole, donc beaucoup de gaz à effet de serre, c'est au bas mot 2% des émissions mondiales, mais c'est également l'utilisation de 4% de l'eau potable disponible dans le monde. Mais au-delà du coût environnemental, le coût humain est absolument dramatique. C'est l'exploitation de la misère humaine en Chine, en Inde, au Pakistan ou encore au Bangladesh. L'équivalent du fast food pour la nourriture est appelé fast fashion pour les vêtements. Et la fast fashion, c'est du travail d'enfant, comme pour les métaux nécessaires aux batteries, du travail forcé, des maladies de la peau liées au traitement du cuir, d'autres affectant les poumons suite au sablage de jeans, la perte de l'usage de certains membres à force de répéter les mêmes gestes encore et encore, c'est aussi l'écroulement de bâtiments sur les travailleurs et également des incendies d'usines mortels. Bon, on va s'arrêter là. Cette industrie est franchement... On pourrait même la qualifier de... Il s'agit donc souvent d'une forme moderne d'esclavage dissimulé. Et au final, on obtient un vêtement à l'obsolescence programmée, autant en termes de style que de durabilité. Merci la mode Comme disait un poète de la cuisine, Il a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout Mais peut-on trouver des alternatives de méthode ou de fibres En prenant les deux points que nous venons de soulever, énergie et éthique, explorons l'exemple d'un des vêtements les plus vendus au monde, les jeans. Les jeans sont une des pièces de vêtements les plus portées au monde il s'en vend 2 milliards de paires par an. Il y en a dans tous les placards. Il vous observe la nuit. D'ailleurs, petit sondage, combien de paires trônent dans votre garde-robe Vous pouvez répondre en commentaire. « Je n'ai qu'un seul regret, celui de ne pas avoir inventé le jean », a dit Yves Saint-Laurent au cours des années 80. En effet, les jeans sont devenus une référence quasi intemporelle. Mais à l'origine, au 19e siècle, les jeans sont un type de pantalon utilitaire. Ils servent notamment de vêtements de travail dans les mines. Ils sont donc également adaptés au travail de la terre. Bref, au commencement, était le coton. De l'eau, beaucoup d'eau, des pesticides, première culture consommatrice du monde, pour rappel, ou du bio dans de rares cas. Puis des bras, beaucoup de bras, ou bien de grosses machines. On peut diminuer l'impact en eau et en intrants en faisant des mélanges avec du chanvre, par exemple. Enfin, vous obtenez cet or blanc. Quand le coton a récolté à l'aide de pétrole aux US, il est à la main de miséreux en Ouzbékistan par exemple. On se rend compte qu'il ne s'agit plus de choix énergétiques mais éthiques à ce stade. Vous commencez peut-être à comprendre qu'il ne sera pas si facile de donner des conseils binaires. Ensuite ce coton est lavé puis filé à l'aide de machines en général. On transforme la matière première brute végétale en fil. Ce fil va être presque toujours teint de couleur indigo par la suite. Là encore, il y a plusieurs approches. En Chine, à Shintang, le plus important lieu de production de gin du monde, la ville et les rivières sont tellement polluées que plus personne ne veut y habiter, même si on leur donne une maison. C'est ouf À l'opposé, il y a au Japon une tradition centenaire du travail de l'indigo à la main, notamment pour la teinte de kimono. On trempe les fils de coton jusqu'à 30 fois, pour les imprégner du fameux pigment. Ce savoir-faire est de nos jours appliqué au fil qui servira à la confection de toiles pour certains labels de jeans. Les japonais parlent alors de matière vivante et font référence au wabi zabi. Rien à voir avec les sushis. C'est la beauté de l'éphémère, de l'imperfection, de l'objet qui vieillit bien. A l'opposé, la fast fashion propose des matières mortes, parfaites et artificielles. Mais on s'égare. Ensuite, la toile est tissée sur des machines que l'on appelle métiers. On a alors l'enchevêtrement de fils dits de trames et de chaînes. Dans le cas de la toile de jean, il s'agit d'un tissu sergé. Le fil de trame passe par-dessus plusieurs fils de chaîne, Il en ressort ce côté oblique du tissu. Bref, dans les cas les plus industriels, on utilise un fil de faible diamètre que l'on propulse d'un bout à l'autre du métier et qu'on coupe à chaque bout. Il en résulte un tissu fragile sur lequel on doit coudre les bords pour éviter qu'il ne se délite. Au contraire, sur des machines datant souvent des années 40-50, une navette contient le fil de trame et passe d'un bout à l'autre du métier. Grâce à cette navette, le fil, qui est souvent bien plus épais dans ces cas, passe d'un bout à l'autre sans jamais être coupé. On parle alors de tissu self-edge ou self-edge. Il crée littéralement sa propre bordure. C'est un processus plus lent. Ce tissu, en général de haute qualité, est très prisé des labels qualitatifs américains ou japonais. Il est durable et va surtout s'embellir en vieillissant. Enfin, on passe à la construction de la paire de pantalons. Elle est assez similaire dans les deux cas, à l'aide de machines à coudre. Il y a cependant des différences notables au niveau du type de couture utilisée, anglaise, française, et bien sûr de la qualité du fil, le tout influençant grandement la tenue dans le temps. Dans le cas industriel, on a souvent une étape supplémentaire qui consiste à détériorer un produit déjà fragile à l'origine en appliquant différents lavages et sablages qui vont venir imiter une pseudo-usure. C'est une des étapes les plus polluantes. C'est un petit peu comme si vous achetiez une nouvelle voiture qui serait déjà rayée, cabossée, avec un moteur d'occasion. Hmm. D'ailleurs, posez-vous cette question porteriez-vous les rides de quelqu'un d'autre sur votre visage Probablement pas. Et c'est pourtant ce que vous faites quand vous portez des jeans délavés. Des rides euh, génériques en plus. Au contraire, les jeans de qualité se portent bruts. On parle alors de Raw Denim. Ces jeans vont naturellement se patiner quand on les porte et exprimer leur potentiel wabi-zabi. Et bonus, il faut éviter de les laver trop souvent pour cette raison. On économise ainsi des milliers de litres d'eau par an. Je vous encourage à regarder des documentaires comme Weaving Shibuya pour comprendre la passion et les valeurs derrière ce type de jean. Voir en description. On vient de parler de coton, mais il ne s'agit en fait que de la deuxième fibre de textile la plus utilisée. La palme de la production de textile revient en fait au polyester. Et c'est dans 70% des cas du Pétrole Mais quel succès Pourquoi c'est tout simplement moins cher. Pas besoin d'eau ni de champ, bien sûr. Ceci dit, en plus d'utiliser une ressource limitée par nature, lavage après lavage, ces vêtements se détériorent. Et c'est finalement l'équivalent de 50 milliards de bouteilles de plastique qui finissent à l'océan sous forme de microparticules. En plus, ces vêtements vieillissent souvent très mal et ne sont en général pas réparables tant la matière est fragile. Dans un cas hybride, comme le jean stretch, essayez de réparer une paire qui contient de l'élastane et vous verrez. C'est un échec Dans une interview récente, Jean-Marc Jancovici parlait du ratio carbone par euro, et dans le cadre du vêtement, c'est une question encore plus pertinente à se poser. Il est judicieux de s'intéresser à des pièces qui coûtent plus cher, mais dont les émissions de gaz à effet de serre sont en comparaison plus basses. Et surtout, on va s'intéresser à des pièces de vêtements qui tiennent très longtemps, lissant ainsi leur impact sur des années. Gardez en tête que si ce n'est pas vous qui payez le prix, c'est l'environnement ou quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde. Étant donné que le transport du produit final n'a qu'une empreinte marginale sur le total, je vous conseille de regarder du côté des jeans américains et japonais. Certains labels européens commencent à adopter ce genre de démarche, et on pourrait faire de belles choses en France avec notre lin et notre chambre de qualité. Nous avons un climat propice à ces cultures, et plus spécifiquement une expertise du lin qui remonte au 19e siècle. Personne ne veut s'y mettre Alors à un moment, avant tout achat, il faut se poser une question. Est-ce que j'en ai besoin Il s'agit de passer d'une approche d'achat à une approche d'investissement. On peut se poser les questions suivantes. Comment cette pièce de vêtement s'imbrique dans ce que j'ai déjà Avec quel matériaux Quel impact Quelle méthode Quelle éthique Plutôt pour des pièces du haut du corps qui s'usent moins vite, puis-je le trouver d'occasion Voir des liens en description. Vais-je pouvoir garder ce vêtement 10, 20 ans, ou même à vie, je suis sérieux. Puis-je travailler avec, au champ ou en bricolant Est-ce recyclable, mais avant tout, est-ce réparable Nous allons avoir besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux, de fils, et bien sûr de toile de jean. S'agissant de la toile de jean, vous pouvez bien sûr réutiliser une vieille paire de jeans et couper dedans. Il faut savoir d'un autre côté que quand on achète une paire de plus haute qualité, la longueur des jambes est en fait fixe. C'est au moment de l'achat que l'on coupe ce qui dépasse, selon la morphologie de la personne qui achète bien sûr. Et on peut donc garder les chutes pour s'en servir pour réparer ce même jean avec le même tissu. Pour commencer, nous allons couper un morceau de tissu dont le profil correspond à la partie que nous allons réparer. Ensuite, nous allons nettoyer notre échantillon en coupant tous les morceaux qui dépassent. Afin d'éviter que le tissu ne se délite, nous allons effectuer une couture simple le long de l'échantillon. Alors prêtez attention à la façon de s'y prendre, on va en fait venir rentrer dans chaque boucle avant de venir rentrer de nouveau dans le tissu. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir appliquer l'échantillon sur la partie à réparer. Je vous conseille de solidifier un point, puis de venir coudre grossièrement tout le long. Nous verrons à la fin comment améliorer cette étape s'il y a lieu de le faire, c'est plutôt judicieux sur des grosses réparations. Nous allons maintenant nous attaquer au renforcement de tissu cette fois. Prenez tout simplement un bord, et faites un va-et-vient de part et d'autre de la partie déchirée. Quand le trou est de plus grande taille, vous pouvez également le traverser comme ceci. Idéalement, on ne devrait presque plus voir les fils blancs. Mais bon, hein. Bon, on s'aperçoit que notre patch n'est pas bien fixé sur les bords. On va simplement faire un va-et-vient le long du patch. Bon, on est bien d'accord, hein, ce sont des réparations assez rustiques. Me concernant, le but est juste que ce soit fonctionnel de nouveau. Mais si vous vous sentez l'âme d'un artiste, alors n'hésitez pas, certaines personnes en ont donc créé un art, encore une fois, notamment au Japon. Je vous parlais en introduction de Yves Saint-Laurent et de son regret de ne pas avoir inventé le jean. Eh bien, dès la moitié du 19e siècle, charles émile Hermès disait déjà « Le luxe, c'est ce qui se répare. » Et si à l'avenir, nous nous mettions tous au luxe Comme vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution miracle dans le domaine des vêtements. Nous avons finalement l'équation très compliquée suivante. Acheter le moins possible des vêtements dont la qualité et la durabilité est la plus haute possible, dont l'impact environnemental et humain est le plus bas possible, dont le style est le plus intemporel possible et dont l'entretien et le recyclage sont possibles. <rire> Donc au final, le style qui me paraît cocher le plus de cases est le style workwear. Il s'agit d'un style fonctionnel inspiré du vêtement de travail, comme le jean, qui dure, se répare et vous ira aussi bien en bricolant qu'en allant au bureau. Parlons euros. Une paire d'une grande marque que vous connaissez tous coûte en moyenne 100 euros. Ces jeans durent en général 6 mois, je parle de jours cumulés. Une paire de qualité coûte entre 150 et 300 euros, mais dure de 3 à 5 fois plus longtemps et sera plus facilement réparable. Certains de mes jeans ont plus de 10 ans, on comprend de fait pourquoi il faut considérer ces achats comme des investissements. Au cours de cette vidéo je n'ai volontairement pas cité de marque, mais vous pouvez bien sûr poser des questions dans les commentaires. Dans toutes les futures vidéos sur cette thématique, je vais m'efforcer de vous proposer des pistes qui suivent au maximum ces grandes lignes. Mais ce n'est pas seulement ces considérations techniques qu'il faut analyser. Il s'agit aussi d'une question de récit en amont et en aval de votre investissement. Que raconte mon vêtement et sa fabrication Quelle valeur et quel savoir-faire suis-je en train de valoriser Et quelle histoire va raconter ce vêtement alors que vous le portez des années Une bonne paire de jeans va montrer vos habitudes et se patiner d'une manière tout à fait personnel, loin des rides génériques de la fast fashion. C'est aussi ce double récit qui importe. Je comptais également vous parler de chemises et de chaussures, mais on va garder ça pour une autre fois. D'ailleurs, cette vidéo conclut les introductions aux quatre sujets actuels de la chaîne. Dans le futur, je compte vous proposer des vidéos assez courtes, de l'ordre de 5 minutes, très orientées pratiques, recettes, potagers, exercices, conso. N'hésitez pas à indiquer en commentaire lequel de ces sujets vous voudriez voir traité de nouveau en priorité. En parallèle, je pense à une petite surprise hors série, je vous tiendrai au courant. En attendant, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas louper un épisode. Partagez cette vidéo à vos amis qui se demandent comment s'habiller plus bas carbone tout en respectant les artisans. Et finalement, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. A très vite.